Thank mm -hmm. you. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc euh, je suis Nathalie Pinet. Je suis maîtresse de conférence euh, en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux Montaigne. donc j'ai le plaisir euh, de modérer cette, euh, d'animer ou de, en tout cas d'être, euh, faire un peu la chef d'orchestre de cet euh, atelier qui, a, qui pose une, une double question intéressante euh, apport des sciences humaines sociales, impact sur les sciences humaines et sociales. Donc, il y a vraiment deux questions. En une et donc deux vraies questions c'est qu'est ce que finalement le, le euh, qu'est ce que le, le, le, le, le comment les sciences humaines et sociales peuvent contribuer aux travaux sur l'intelligence artificielle mais aussi finalement qu'est ce que les l'intelligence artificielle fait aussi aux sciences humaines et sociales alors Bon, J'ai quelques <rire> idées sur la question, mais ce n'est pas à moi <rire> de les présenter ici. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table déjà pour présenter que chacun des intervenants se présente. Ensuite, alors, je bats ma couleur. Je n'ai vraiment pas pu, pour différentes raisons, prendre contact avec les intervenants pour donner un cadre un peu de fonctionnement. Alors, l'idée, c'est quand même qu'il y ait des temps d'intervention relativement courts. Alors, bon, ça, ça. Il n'a pas forcément prévu comme cela, mais va faire des efforts. Donc, il y a une dizaine de minutes d'intervention pour qu'on laisse le plus de temps possible aux échanges, aux interactions, aux discussions sur cette question vraiment très, très importante, hein, qui est celle de, de ce rapport, cette articulation duale entre SHS et euh, intelligence artificielle. Cédric, je te laisse te présenter un ouais, petit ben peu. Merci. Euh, merci d'abord à... à... Aux organisateurs et organisatrices de cette cette journée pour l'invitation, c'est un, un vrai plaisir. Donc, je suis maître de conférence en, en philosophie des sciences à, à l'université Bordeaux Montaigne. Euh, je travaille précisément dans le domaine de la philosophie des neurosciences, euh, avec une, une modalité un petit peu particulière puisque euh, je suis rattaché et responsable d'une équipe de, de recherche au sein d'un institut de, de neurosciences, un institut des maladies neurodégénératives à, à Bordeaux, euh, ce qui fait que je suis embedded, comme on dit, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement en français, euh, embarqué, euh, ça serait mieux, euh, embarqué dans ce, dans, dans ce travail. Donc je ne suis pas neuroscientifique par définition. Hein, je ne suis pas philosophe des, des neurosciences. Euh, et en fait, au cours de, de, de mes interactions avec, euh, avec euh, mes collègues neuroscientifiques, euh, une bonne partie de la, de la recherche en neurosciences se fait désormais à partir de modèles qui sont des modèles computationnels, euh, soit qu'ils utilisent euh, des, euh, des méthodologies empruntées au machine learning, euh, voire au deep learning, euh, soit qu'ils restent dans ce que ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire de, de, de l'algorithmique symbolique classique. Euh, et en fait, ça, ça nous a amené très souvent à devoir euh, clarifier un petit peu ce qu'étaient les enjeux euh, de l'usage de, de, de, des, des outils de l'IA, je pas parler de l'IA en général, mais des outils de l'IA ou des méthodes euh, propres au champ de, de, de la recherche en intelligence artificielle dans euh, les sciences expérimentales. Donc euh, c'est vraiment mon domaine, euh, mon domaine de, de, de recherche et ce qui m'a amené, euh, bien, bien entendu, à être euh, sollicité par différents euh, différents euh, centres de recherche ou euh, organismes pour venir donner euh, parfois mon point de vue sur euh, les usages de, de, des méthodes d'IA euh, en dehors même du champ des sciences. Donc je ne suis pas un éthicien, je ne suis pas un spécialiste de l'IA Escalité, c'est vraiment quelque chose que je fais comme un, un élément à part, mais euh, de fait j'ai été amené de plus en plus à m'interroger là-dessus, à m'intéresser là à, à ça, et euh, je reviendrai dans un instant peut-être sur la, la, la présentation. Merci Cédric. Bonjour et merci à toutes et à tous, merci de cette opportunité d'intervention. Je m'appelle Laria Senamo, je suis enseignante chercheuse à l'Université de Turin et je suis spécialisée en traductologie et en analyse et donc traduction de discours institutionnels diffusés par les organisations internationales, l'Union européenne, l'OTAN, les institutions d'usine, la Banque mondiale. Euh, donc aujourd'hui, je euh, vais présenter une communication en tant que porte-parole euh, d'un groupe de travail qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen. Euh, donc je, je me fais porte-parole euh, de la présentation des travaux menés dans le cadre du groupe qui est encadré par Achiller House de l'Université de Bologne. Merci. Merci. Laurent Donc Laurent Petit, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris, Sorbonne, donc euh, je donne des cours à la fois à l'INSPE et au CELSA, et puis je suis chercheur au, au GRIPIC. Euh, que vous dire euh, rapidement, après je développerai un peu, un peu plus, je vous dirais que euh, moi je travaille sur les, les notions d'industrie, et d'industrialisation de la culture, de la formation, et de la communication, euh, et que je m'intéresse depuis... Euh, quelques années maintenant à l'IA, sans en être non plus spécialiste, et à, à la fois, je dirais, éducation à l'IA, comment et ça, ça va être au cœur aussi de notre question, et IA dans l'éducation, dans quelle mesure ça, ça renouvelle un peu les questionnements. Euh, également, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a créé, au sein du GIS de if c'est un groupement d'intérêt scientifique, euh, interdisciplinarité, innovation, formation, qui regroupe plusieurs universités euh, françaises, et euh, québécoise, et donc francophone, on est au cœur de la francophonie. On a créé euh, l'an dernier, ça va être la deuxième année cette année, un séminaire spécifique qui s'appelle SIAFO, séminaire intelligence artificielle pour la formation, dont la prochaine session aura lieu le 25 novembre. Donc euh, je pourrais vous donner des infos, les faire circuler, si ça vous intéresse, puisqu'il a lieu en grande partie à, à distance, en tout cas en mode hybride. Voilà. Merci Laurent. Et, écoute, tu vas garder la parole, je, tu, je te ah, laisse ouais. venir. Ici, je suis l'ordre du mieux. programme. Voilà, pour qu'on puisse te voir également. Ah oui. Donc je continue et je dis bonjour à ceux qui sont à distance. J'espère qu'ils m'avaient entendu pour la présentation. Ce que je vais faire, donc je vais faire une première présentation assez rapide. Et L'idée c'est qu'on ait le temps des, des échanges et des questionnements. Le micro est un peu bas, mais j'ai l'impression que ça marche, je crois que vous m'entendez. Euh, donc, ce que je voulais euh, évoquer avec vous, euh, c'est répondre aux, aux deux questions qui nous ont été posées, mais peut-être par, j'allais pas dire un biais, mais en tout cas par une, une bifurcation, on va dire, euh, qui est dans quelle mesure les développements récents de l'IA, en général, et dans le domaine de l'éducation en particulier, ré, réinterrogent, la, question, la fameuse question dont on n'est pas venu à bout encore, c'est celle de l'esprit critique, et la formation à l'esprit critique, et justement la place des sciences humaines et sociales dans celle-ci. Et je pense que ça, ça nécessite qu'on qu y retravaille à nouveau frais, ne serait-ce que par l'ampleur des questions soulevées, hein, par l'intelligence artificielle, mais je dirais pas n'importe comment. Donc, ce que je, je ferai juste une petite présentation en trois points, puis après je, je développerai en fonction des questions que vous voudrez, euh, vous pourrez poser. Euh, en premier lieu, euh, comment on peut essayer de cerner les enjeux et les enjeux sont nombreux, multiples et ils peuvent se, se réduire. Et ça, je le dis dès le début et, et fortement euh, à réduire les SHS, les sciences humaines et sociales, à la question de l'éthique si importante soit-elle, je pense qu'on ne doit pas être convoqué à la fin. Ah oui, au fait, il y a des questions éthiques, venez nous voir, et puis on va, on va, on va traiter ces, ces questions-là un peu sur un coin de table. J'exagère et je caricature, mais c'est quand même souvent un peu ça. Deuxième, mon deuxième point, ce sera l'insuffisance des, des réponses traditionnellement apportées, que ce soit par les référentiels de compétences, alors je ne pourrais peut-être pas forcément tout développer euh, à ce sujet, également l'insuffisance de réponses qui tiennent à l'outillage. Il y a des volontés de certains courants d'outiller l'esprit critique, et je pense que c'est insuffisant, de même que l'appel à une vague réflexivité aussi me semble insuffisant. Donc les réponses, bah, il faut les chercher ensemble, je n'ai pas des réponses toutes faites, mais je pense que ça, ça passe et ça correspond aussi à ce qu'on a vu, on euh, en a entendu un peu ce matin aussi, c'est l'initiation aux méthodes de la recherche, mais dans leur diversité, et leur complémentarité, c'est-à-dire que ce n'est pas une, une vision très, euh, trop stricte de ce qu'est le champ scientifique, et c'est également savoir inscrire euh, l'intelligence artificielle ou son développement et ses récents développements euh, dans une généalogie déjà longue, hein, du développement technique dans la société, dans le monde de l'éducation en particulier, qui m'intéresse au premier chef. Voilà. Donc, euh, mes trois points, je vais les traiter assez vite. Euh, D'abord, les enjeux hein, de, de, de, des nouveaux développements. Alors, la, la difficulté dans, dans ce domaine-là, ça ne vous a pas échappé, et, et, et moi particulièrement qui ne suis pas, je le répète, spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est parfois difficile de cerner. Hein, euh, c'est le cas pour tous les développements techniques, mais plus encore peut-être pour l'intelligence artificielle. Ce qui relève, de véritables avancées, ce qui relève d'un discours hein, qui, qui souvent, d'ailleurs, prend souvent des formes extrêmes, hein, qui peut prendre à la fois des, des formes dithyrambiques, c'est l'avenir euh, euh, prophétique qui nous est promis et qui est forcément enchanteur, chanteur, et puis, au, au, à l'autre bout du spectre, je dirais, des, des propos catastrophistes, c'est la perte de l'humain, etc., etc. Donc c'est difficile de se retrouver hein, dans, dans, dans ce champ-là, qui, qui est peuplé de Justement d'imaginaire et de qui peuvent d'ailleurs être souvent contradictoires. Donc euh, euh, voilà, je pense que cerner les enjeux c'est nécessaire, mais je pense que cerner les enjeux autour de ces développements euh, c'est particulièrement compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Et c'est une des raisons qui nous ont amenés donc à créer ce, ce séminaire en sachant que c'est par le dialogue interdisciplinaire, c'est aussi par une réflexion. Ça, ça nous avait été aussi de plus en plus. Euh, par, euh, non pas de la vulgarisation, moi j'aime pas ce terme, mais comment, euh, quelle coopération, et pas seulement de diffusion, mais quelle coopération on a avec le monde non académique. Et ça, ce sont des vraies questions euh, qui vont être brûlantes et qui le sont déjà avec euh, tout ce qu'on appelle la transition écologique, qu'ils sont sur ces questions d'intelligence artificielle aussi. Mais on peut de moins en moins, et pourtant ça se produit encore beaucoup, on citait ce matin euh, ce qui s'est passé avec le Covid, mais euh, ces postures de. De, de sachant qu'ils viennent à expliquer ce qu'il faut faire pour dire quatre jours après que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Je pense que ça a un effet délétère justement sur la façon dont les connaissances se, se produisent, au sens de production, réellement. Donc pour essayer euh, d'appréhender la multiplicité de ces enjeux, euh, moi j'avais commencé, mais dans un autre texte, et ça je ne vais pas le, le, le développer maintenant, par montrer qu'il y a des enjeux épistémologiques très forts, et que ces enjeux épistémologiques, elles, elles, elles ne sont pas à faire euh, seulement à faire du spécialiste c'est à dire qu'elles ont des incidences ça je pourrais le développer si vous le souhaitez là je peux pas tellement aller aller plus loin en termes d'enjeux pour l'éducation euh, oui. là aussi je vais aller très vite j'enverrai un principal qui est là une promesse plus qu'une réalité encore aujourd'hui, puisqu'on observe à plusieurs, quand même, de façon assez fine, les, les, les derniers développements en matière d'éducation, euh, c'est une promesse d'automatisation de l'individualisation. On a l'impression que cette individuation, je dirais, technologisée, elle a toujours été recherchée depuis longtemps. On peut remonter au moins aux, aux années d'après-guerre, chez les Américains, type Skinner, etc. Et on, on se dit, euh, oui, mais ça n'a pas marché, parce que, la technique ne suivait pas, parce qu'on n'avait pas tous ces traitements de données massives à notre disposition. Maintenant, Queen, est-ce qu'on ne pourrait pas mener à bien ce vaste projet sans cesse reconduit et sans cesse différé Voilà, ça c'est une vraie question, en tout cas, il faut, il faut en tout cas se la poser. Donc vous voyez, je, je ferai vraiment un grand trait pour vous parler d'enjeux, parce qu'il y, y en aurait bien d'autres, mais j'insiste sur, sur les principaux. Donc, au nom de, de cette recherche en fait, d'une opérationnalité, hein, de euh, certains... Veulent. Parce que souvent, on, on est soumis à cette question-là. On nous dit « Ok, vous réfléchissez dans votre coin, vous faites un séminaire, tout ça, mais euh, il faut que ce soit opérationnel, c'est-à-dire dites-nous tout de suite ce qu'il faut faire. Hein, » Il y a, y a souvent cette urgence-là, et au nom de ça, on, on développe, et, et ça aussi, euh, on l'a étudié assez euh, finement, on développe des, de, beaucoup de référentiels de compétences à différents niveaux, au niveau international, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit euh, en France aussi. Il y a une déclinaison française de tous ces, de tous ces et francophones de, de tous ces référentiels. Mais le problème de ces référentiels qui peuvent être intéressants et l'approche par compétences là peut peut-être nous aider. Euh, mais moi, ce que, le gros défaut que je vois à tout ça, hein, quand on, on se dit mais comment on va réfléchir comment on va développer l'esprit les, les, les critique pour avoir les outils de la réflexion face à ces avancées, ben, on s'aperçoit que souvent dans ces référentiels, vous avez un émiettement hein, en une série de, de compétences. Tout ça va être très, très dilué hein, dans des micros, voire encore des micros de micro-compétences, et la difficulté, ça va être quid du sens global, hein, et quid de euh, cette euh, recherche d'une d'une pensée critique qui ne se réduit pas à la somme de dix compétences. Voilà. Enfin, il me semble. On pourra en discuter, mais voilà. Autre euh, réponse pas très satisfaisante, je dirais, euh, c'est tout un courant, vous connaissez, euh, que Cédric Brun connaît certainement plus que moi, mais moi je, je le connais par l'intermédiaire de certains écrits, en tout cas, euh, c'est-à-dire des, des, des courants qui sont beaucoup autour des des neurosciences en ce moment, qui sont très à la mode, hein, parce que là, on disait, Mano Zaka disait ce matin, euh, qu'on euh, pouvait trouver des financements euh, sur le web sémantique il y a quelques années, mais aujourd'hui, si vous mettez des mots-clés de type neurosciences, vous êtes à peu près sûr d'en trouver. Donc je pense que euh, c'est difficile d'avoir une pensée critique vis-à-vis -vis de, de, de, de ces développements-là, parce que vous êtes tout de suite taxé de technophobie ou de type qui a rien compris. C'est normal, il en est chasse-chasse, etc. Et puis surtout, euh, la, la, la référence qu'on nous convoque systématiquement, c'est « oui, mais il ne connaît rien à l'approche expérimentale ». Une fois que ça s'est dit, euh, on, on, on est renvoyé à nos, à nos chères études et à nos chers séminaires. Mais moi j'ai lu, Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, parce qu'il y a, y, a, y a un rapport qui a, été, qui a fait grand bruit, c'est le rapport Brunner, mais il y en a un qui a fait un peu moins de bruit, qui est plus technique, hein, c'est le rapport Pasquinelli, mm. qui est lié d'ailleurs, il hein, n'y a rien. Euh, qui est produit d'une recherche ANR, euh, qui vous trouvez en ligne assez facilement, et on en a fait une analyse détaillée, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais il y a une réduction du champ. Hein, le, ça, et, et, ça commence bien, je dirais, le rapport. C'est-à-dire qu'au début, euh, on, on fait une sorte d'état de l'art classique avec tous ceux qui ont pensé l'esprit critique, les philosophes, etc. Il y a même des sciences humaines sociales. Mais là où ça commence à se gâter, c'est que dans le rapport immédiatement, on dit « Oui, mais cette profusion, c'est un handicap. » On ne va pas pouvoir avancer avec ça. Donc, on va essayer de la réduire. Donc, vous avez une sorte d'entonnoir. Et du coup, ça se réduit à une question qui est vraiment très basique. Hein, qui, euh, qui va être euh, on sait faire ça, par exemple. Il y a une question qui est on sait faire ça en mathématiques. Donc, comment on va essayer de faire un transfert des mathématiques à d'autres disciplines ça, ça se réduit à, à, à peau de chagrin. Et ce qui fait que ça aboutit à euh, ce qu'on appelle outiller et exercer l'esprit critique, Sans, c'est même pas à l'esprit critique, hein. c'est comme si c'était une sorte de muscle à entraîner, j'exagère un peu, hein, je caricature là un peu, mais du coup, on, on obtient euh, des, des recommandations à la fin, puisque tout bon rapport finit par des recommandations, qui sont euh, sur la, euh, la nécessité de croiser les sources, des trucs comme ça, mais qui sont très basiques, quoi. Je, je dirais qu'ils sont très en retrait et je sais qu'il y en a parmi vous qui, qui travaillent depuis longtemps là-dessus, qui, qui sont très entrés par rapport à, à ce qui se passe dans le champ de l'éducation aux médias et à l'information. Ben, ça a été travaillé ça, depuis longtemps, et on n'a pas attendu ce type de rapport pour, pour savoir ça. Voilà. Alors, je disais, en fait, dans, dans, dans, dans un autre texte, que c'est le point commun de ces solutions, c'est une opérationnalité qui est mal comprise. Je pense que c'est... Voilà, je pense qu'elle elle, elle, elle, elle conduit, en tout cas, dans la mesure où, où le problème est mal formulé, à des recherches de l'opérationnalité qui aboutissent à des, à des choses qui sont évidemment en retrait par rapport à ce qu'il faudrait faire, parce que le, la tâche est, est d'ampleur. Voilà. Donc je pense que l'IA nous oblige à repenser hein, les cadres d'une éducation à l'esprit critique. Euh, alors, je dirais juste quatre points là-dessus, parce qu'on pourrait euh, en parler pendant, pendant des jours, évidemment, puis je ne prétends pas avoir, moi, les solutions. Mais je dirais qu'il y a, un, euh, premièrement, des connaissances de base euh, minimales, je dirais, à, à assurer, même pour des non-spécialistes de l'IA. Je pense que euh, faire la différence, arriver à faire la différence entre de, les données, euh, l'intelligence artificielle, l'algorithme, euh, toutes ces notions de base qui peuvent être paraître basique, moi je pense qu'il faut quand même que qu'elle soit bien posée, Même si, mais justement, ça justifie qu'on les pose bien, même si souvent dans les discours, il y a un mélange. Parfois, ça va m'entretenir. C'est-à-dire que maintenant, vous avez plein de start-up qui vont vous dire euh, qui font de l'algorithme, voilà, de l'algorithmisation avec plus ou moins des de, de données importantes, mais qui vont évidemment mettre l'IA en, en, en avant, mais difficile, ça va être difficile après de cerner quelle est la réalité du développement de l'IA dans, dans tout ça. Alors, moi, j'avais à un moment donné euh, euh, suggéré, hein, qu'on qu regarde déjà, euh, même si ça ne peut être qu'un point de départ hein, pour des notions assez basiques, mais j'avais trouvé quand même des, des, des MOOC qui étaient assez bien faits, hein, en accès libre et gratuit, euh, qui permettent déjà de poser... Euh, poser ces bases-là, ça me semble déjà ça. Euh, ensuite, euh, ça, euh, c'est pas non plus très politiquement correct, mais tant pis, il euh, faut l'assumer. Je pense pas qu'à l'école, enfin euh, à, à l'école au sens large, hein, que ce soit l'enseignement en primaire, mais surtout secondaire, je ne pense pas, ce euh, serait intéressant de voir ce que, ce que mes collègues en pensent ici présents, mais pour moi, euh, la cohabitation d'un nouvel enseignement d'informatique et qu'il a été pensé, plus, vous rajoutez là-dessus, l'EMI, l'éducation média médias et l'information qui est prise en charge en France, essentiellement, je dis essentiellement parce que pas exclusivement par les profs documentalistes qui doivent le faire en collaboration avec leurs collègues, etc. Euh, je ne pense pas que ce soit de nature à résoudre le problème. Je pense qu'il euh, y, y a plein de choses qui ne vont pas être dans les radars et il y aura beaucoup, beaucoup d'angles morts. Euh, là aussi, je n'ai pas trop le temps de, de le développer, mais ça me semble une vision non pensée globalement et très réductrice de, de, de croire que ça va être réglé de cette manière. Moi, ce que je préconisais, alors évidemment, c'est quelque chose d'ambitieux, de long terme, et qui n'est pas opérationnel dans la minute, c'est clair, c'est euh, des méthodologies de la recherche à inculquer dès le plus jeune âge, mais, alors vous allez me dire oui, mais ça existe déjà, etc. Sauf que, euh, moi, ce que j'ajoute là-dedans, c'est comment, et on a vu au temps de Covid combien ça aurait été nécessaire, c'est instiller non pas le doute euh, qui doute de tout, mais un doute constructif, voir comment les sciences, moi je préfère le pluriel au singulier, comment les sciences fonctionnent, et dans leur diversité, et dans leur complémentarité. Pas uniquement les sciences expérimentales, mais je suis désolé, quand même pour le Covid, et même pour la transition écologique, Quand il, il, il, il, il s'agit de parler de l'homme, de l'humain au sens général, de l'humain en société, euh, ben, on ne peut pas avoir uniquement affaire à des écologistes, à des médecins, etc. Je pense qu'il y a toute une dimension humaine qui souvent euh, est absente, absente dans ses résultats, mais aussi dans ses méthodes. Et, et, et je crois vraiment, même si c'est compliqué à mettre en œuvre, que sur des sujets pareils, il faut une, vraie, une véritable interdisciplinarité, c'est-à-dire des regards croisés, avec des méthodes croisées, et ne pas les hiérarchiser, ces méthodes-là. C'est quand je vois des, enfin, des, des, des, des corrélations euh, qui se transforme soudain en causalité parce que y a, y a la réflexion et, euh, en sciences humaines est trop pauvre. Voilà, j'ai du mal à croire parfois à une hiérarchie des méthodes qui pourtant sont, sont bien dans les têtes, qu'on hein. a du mal à, à, à éliminer, en tout cas à modifier. Et, et voilà. Alors, dernier point, ce sera mon dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long, euh, deuxième Quatrième, C'est mon quatrième point, c'est comment on arrive à euh, euh, ins ins inscrire, je dirais, les développements de l'intelligence artificielle dans une histoire déjà longue, hein, dans une gé généalogie hein, plus particulièrement déjà longue, euh, des développements techniques dans la société et des développements techniques euh, dans l'éducation. Alors, ce n'est pas une histoire, euh, euh, je dirais... Euh, Bienveillante ou malveillante, qu'il faudrait faire, c'est une histoire problématisée, c'est quelles sont les questions posées. Et là, avec le développement de l'intelligence artificielle, ce qui est clair, c'est que ça ressuscite de vieilles questions, certaines ne sont pas nouvelles. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces développements techniques et, et, et je vous assure que les promesses, pour certaines, ne sont que la réactualisation de promesses anciennes, hein, c'est pas toujours. Mais moi non plus, je ne suis pas technophobe, et, et je vis avec mon temps, et j'ai envie de. De, de voir de façon euh, euh, critique, au bon sens du terme, hein, quelles sont les, les avancées réelles que ça peut permettre, et en même temps, euh, les remettre en perspective, mais avec également la participation euh, des citoyens dans les sciences participatives, mais aussi des, des, des, des spécialistes de la question. Voilà. Et ce dialogue-là, il faut. On a commencé à l'amorcer dans certains points, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile, euh, forcément, à mettre en œuvre. Enfin, tout ça, je résumerai en disant que. Pour caricaturer le propos, je crois que c'était Clémenceau qui disait ne faut pas laisser euh, la guerre aux militaires. Moi, je dirais ne faut pas laisser l'intelligence artificielle aux seuls informaticiens. Je pense qu'il faut s'en mêler. Ce n'est pas une méfiance vis-à-vis d'eux, mais c'est qu'il y a des tas de dimensions euh, qu'ils ne peuvent pas penser seuls. Et inversement, nous, on n'est pas il y a des tas de choses techniques qu'on n'est pas capable même d'appréhender. Donc voilà, c'est comment on arrive à travailler ensemble. Ce n'est pas simple. Ça ne donne pas une solution pour après-demain, mais je pense qu'il faut s'y atteler, en tout cas. Voilà, dans différents dispositifs qu'on pourra développer si vous le souhaitez. Merci. Cédric Oui À toi Ah oui ah, je il, y a, il y a un petit jeu de chaises musicales à chaque fois. Un petit jeu de chaises musicales, par euh, Alors, moi, je vais, je vais être beaucoup plus court. Euh, je vais euh, m'en tenir à, à ah, essayer de répondre, euh, de mon point de vue, aux, aux deux questions, quel effet euh, l'IA a eu sur les SHS, quel effet les SHS ont sur l'IA, en commençant euh, peut-être par, par le second. Euh, moi, ce qui me frappe, euh, et ça me permet de faire le lien avec ce, que tu viens, ce sur quoi tu viens de, de, de conclure, et aussi ce sur quoi tu as ouvert, c'est-à-dire, vous savez, le, le fameux supplément d'âme des SHS au projet de recherche euh, en, en sciences, euh, de la nature, sciences formelles, etc. On vient nous chercher trois jours, allez une semaine avant le, la deadline, la, la date limite, pour qu'on ajoute le paragraphe qui va rendre sexy le projet aux instances de financement, quels qu'ils soient, qui partent sur les nanotechnologies, sur euh, l'avenir du littoral aquitain. <rire> euh, en caricature, bien sûr, mais en même temps, c'est une réalité, c'est une réalité de la Big Science, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Tout le mouvement des grands projets de sciences, financés par des agences nationales, internationales, voire privées, fonctionne sur cette idée-là que les SHS doivent intervenir dans ces projets. Et l'IA fait pas exception à la règle, tous les projets ia maintenant, comportent ce, ce, volet, ce volet de recherche en, en SHS, et un des effets auxquels je ne m'attendais pas, en fait, c'est euh, la, la réelle demande euh, de la part des collègues chercheuses et des chercheurs en, en, en informatique euh, d'un réel dialogue avec nous. C'est-à-dire que autant je m'attendais assez à, à, à, à, à ce qu'on soit à nouveau convoqué dans, dans, dans ce genre de, de, de, de situation, autant là, il y a une vraie demande de dialogue, de construction d'un travail interdisciplinaire avec les informaticiens, avec les, les spécialistes des, des, des sciences des données, euh, avec euh, les neuroscientifiques, les psychologues cognitifs, etc., qui euh, tous et toutes, plus ou moins, travaillent, euh, travaillent euh, sur les sur enjeux les de l'IA, euh, sur les méthodologies de l'IA. Euh, et, et ça, ça c'est quelque chose qui pour moi est une, une grande satisfaction, y compris euh, dans le dans le monde de l'entreprise privée, même si ça a connu des vicissitudes, enfin je pense que tout le monde a suivi les les, les épisodes de, de rupture entre Google et son son pôle euh, IA éthique, avec euh, Tim qui a été qui a été débarqué avec toute une partie de son de son équipe. Euh, là on a on a effectivement euh, malgré tout la présence de chercheurs et de chercheuses dans des grandes entreprises multinationales qui sont des acteurs privilégiés de la recherche et de la mise en pratique de l'IA, euh, euh, chercheurs en sciences humaines et sociales qui montrent le, le chemin aussi. C'est-à-dire qu'ils montrent le chemin au sens où ils sont lanceurs d'alerte quand il faut l'être, euh, ils sont acteurs euh, du changement à l'intérieur même de ces entreprises lorsqu'ils peuvent l'être. Quand ils ne peuvent plus l'être, ils deviennent lanceurs ou lanceuse d'alerte. Donc je pense que là, il y a un vrai changement qui a, qui a, qui a, été, qui a été impliqué par l'effet des SHS sur l'IA, euh, puisque euh, de plus en plus, effectivement, on a des, des gens qui sont d'abord des chercheurs et des chercheuses en, en, en sciences informatiques qui, euh, qui, se, qui sont réellement intéressés et réellement instruits en plus, enfin, qui lisent de la littérature princeps, euh, en, en, en sciences de l'information et de la communication, euh, en philosophie des techniques, euh, en, euh, en sociologie, en sociologie des sciences, etc. Donc pour moi, il y a un vrai effet, euh, et c'est intéressant pour moi parce que c'est finalement une sorte d'impérialisme euh, scientifique inattendu des SHS vers euh, les sciences formelles. Euh, je ne sais pas si on peut encore parler d'impérialisme scientifique, mais en tout cas, de. D'épidémie, d'épidémie de SHS vers les sciences formelles, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, euh, c'est la redéfinition de ces collaborations euh, interdisciplinaires, euh, sous l'aspect, et tu l'as mentionné aussi, euh, sous l'aspect euh, de l'opérationnalisation, de l'opérationnel, ou de, de l'immédiatement, euh, en tout cas à, à brève échéance, implémentables concrètement dans des politiques, dans des actions, etc. Et de ce point de vue, on a eu quand même un exemple au cours des, des, des six dernières années qui est majeur à mon sens pour le, pour le champ, qui n'est pas sur l'IA proprement dit, mais qui est vraiment sur les données, euh, c'est la, la, la, la construction du projet autour de, du, du RGPD, la réalisation du RGPD et sa mise en place. Aujourd'hui, le RGPD euh, constitue un standard qui n'est pas simplement européen, mais qui a réussi le tour de force, à devenir un standard international, de facto, puisque comme le marché européen est trop important pour pouvoir être évité par les grands acteurs du numérique internationaux, ils ont été obligés de se soumettre, d'une certaine manière, dans une certaine limite, euh, aux, aux contraintes imposées par le RGPD. Et ce, ce, ce réglementa, cette réglementation européenne, elle a été construite d'abord sous l'impulsion de juristes, de défenseurs des droits euh, des droits humains, euh, de chercheurs et chercheuses en, en, en SHS, je pense par exemple à quelqu'un comme Mireille de Brandt, etc., qui ont beaucoup travaillé dans la décennie qui a précédé, qui a précédé sur la construction de ce qu'on pourrait appeler une... Une, une IA légale ou euh, des, des enjeux légaux euh, de l'IA et le fait que ça ait vu le jour euh, en, en 2016 puis implémenté hein, en 2018 et que euh, cette réalisation ait aujourd'hui des effets concrets sur euh, des sociétés comme Google Facebook euh, et, autres, et autres acteurs majeurs, pour moi est un indicateur très, très intéressant de l'impact qu'ont les SHS euh, sur la concrétude même de, de, de, de, de la, du développement de l'IA euh, de l'IA. Euh, alors, ça a aussi un autre effet qui, moi, m'interroge plus. Là, je suis euh, vraiment dans l'expectative, euh, même si je, je l'analyse à travers un autre, un autre biais, mais qui est le, le le fait notamment que la philosophie de l'IA, qui pendant très très longtemps s'est surtout concentrée sur la question de la possibilité théorique de l'IA forte, avec des, des travaux de John Searle, avec des travaux, euh, bien sûr, sur, sur les bases des, des, des premiers textes de Turing, qui étaient à la limite de la philosophie et des sciences, et, et, et des sciences de, de, de l'informatique. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces travaux-là ont contribué à la fois à... Euh, Définir un espace d'imaginaire, ça a été rappelé tout à l'heure, euh, autour de Forte, euh, sous, sous, sous sa version euh, science-fiction, sous sa version euh, plus, ou moins, plus ou moins prophétique dans euh, toute la littérature du transhumanisme, euh, une littérature parfois grise, parfois, parfois euh, très officielle, et qui, qui donne lieu à cette pléthore de, de, de textes publiés tous les ans par des gens qui se réclament des SHS qui n'ont pas forcément la connaissance technique dans le domaine de l'IA, qui n'ont pas forcément d'ailleurs non plus la connaissance technique dans le domaine de euh, la philosophie par exemple de l'IA ou de la philosophie des sciences informatiques, mais qui vont euh, porter des jugements à l'emporte-pièce sur euh, c'est possible, c'est pas possible, c'est souhaitable, c'est pas souhaitable, et souvent sous la forme d'un nouveau solutionnisme. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un solutionnisme technolo technologique, mais parfois un, un solutionnisme théorique euh, pro provenant des SHF. Euh, et là, il y a quelque chose qui me frappe, comme effet des SHS sur, sur l'IA, c'est que des acteurs techniques de l'IA euh, qui se sont plus ou moins formés à ces débats-là, deviennent des... Act des, des, des, des, des non, deviennent par partie prenante euh, de thèses euh, concernant la possibilité d'IA forte, la possibilité d'une euh, IA sentiante. Là, on a eu, on a eu cet, cet effet-là, par exemple, en, en juin dernier, hein, quand le, un des... Un des les responsables Google, de traitement naturel du langage, a affirmé, ça y est, on a un système de traitement euh, du langage qui est sentient, bon, euh, avec une définition de sentient qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, qui, qui, qui doit nous interroger euh, fondamentalement, qui a été renvoyé dans les 22, pardonnez-moi l'expression linguistique, mais euh, par l'ensemble de la communauté euh, informatique, euh, par l'ensemble de la communauté de, de, de philosophie, et néanmoins, qui continue à fonctionner comme une sorte de « prophétie autoréalisatrice », au sens où euh, on voit bien qu'il y a l'idée de justifier un programme de recherche derrière. Et donc ça, ce, ce lien entre les SHS et euh, les sciences de l'information, ou les sciences les sciences euh, informatiques, pardon, depuis leur orig origine cybernétique dans les années 40, c'est quelque chose qui continue à fonctionner euh, en arrière-plan de tous ces discours structurant de nos imaginaires, du transhumanisme, de, euh, du, de la futurologie euh, techno, technoscientifique euh, américaine de, de, de la côte ouest. Donc pour moi ces trois effets-là, euh, des, de, des SHS sur l'IA, je pense qu'ils sont importants parce qu'ils nous disent quelque chose de ce que sont les SHS euh, à l'aune euh, du public qui n'est pas, qui, qui, qui, qui pas forcément formé dans cette dimension-là, et notamment le fait que les SHS finalement sont définis en creux comme ces disciplines qui parlent du futur. C'est des, des disciplines qui nous permettent, par un travail critique, de définir des futurs possibles, des futurs critiquables. Et, et je pense que c'est aussi une identité à laquelle il faut qu'on soit, euh, nous, en tant qu'acteurs de CHS, euh sensible, parce que je la, je, la, je la pense pas fausse. Au fond, je crois que cette dimension critique et cette dimension d'anticipation sur ce que les futurs possibles, souhaitables ou redoutables, euh, pourraient être euh, est, est importante. Alors, l'effet maintenant de l'IA sur les SHS, là je suis moins à l'aise pour en parler, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un enjeu autour de, de, de, de, de, nouvelles, de nouvelles pratiques de recherche, moi je vois en tout cas en particulier en philosophie euh, des sciences, euh, comme en, en sciences de l'information et de la communication, je crois, l'utilisation de plus en plus d'outils euh, de data, enfin de minage de données, de euh massif euh, et, et de plus en plus utilisé pour faire de la bibliométrie, pour faire des études, des études statistiques euh, sur, sur des aspects sémantiques. On a néanmoins un problème, en tout cas pour ce qui est de l'usage en philosophie des sciences, c'est euh, l'absence de formation dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les formations universitaires sur ces domaines-là euh, sont des formations qui sont du côté des, des, des sciences des données, du côté de la philosophie ou des SHS, je connais très peu, ou c'est seulement des éléments de formation qui sont donnés de manière optionnelle. Donc là, on a sûrement un retard à rattraper, mais c'est une question de stratégie ou de volonté politique de formation dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et qui pour l'instant me semble faire défaut, soit par méconnaissance du champ, soit par un, un biais qui est celui des humanités numériques qui ont occupé une sorte de place euh, déterminante sans vraiment savoir exactement ce que recouvrait con concrètement le champ dans tous les cas. C'est-à-dire que J'ai l'impression que chacun il a mis un petit peu euh, son, son propre sous-domaine euh, dans, dans l'escarcelle sans, sans qu'on arrive à se mettre d'accord sur bon, qu'est-ce qu'on attend des humanités numériques et comment est-ce qu'on les, les définit. Euh, alors je dis ça en plus en étant un peu étranger au champ. Je ne suis pas un acteur immédiat, mais je, je pense que là, il y, a, il y a une dimension, une dimension de stratégie aussi pour les SHS à, à, à définir. Euh, dernier effet, je m'arrête là. C'est l'effet, euh, euh, l'effet qu'a a sur euh, sur des, des, des définitions de projets de, de projets de recherche, voire de méthodologie de recherche. Euh, et là, je, je, je tire ça plutôt de, de mes interactions avec les, les, les neuroscientifiques et les, les, les, les sciences expérimentales en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va utiliser des outils, des outils computationnels de modélisation massif, sur des données massives, en fait, on va très, très vite se retrouver dans des situations où euh, on va avoir des résultats dont on ne va pas forcément savoir trop toujours comment les interpréter, parce que en fait... Euh, suivant les méthodologies qu'on a utilisées notamment à partir du moment où on peut intervenir du machine learning euh, plus ou moins euh, plus ou moins euh, en apprentissage plus ou moins dirigé euh, ben ça devient compliqué d'interpréter les résultats qu'on a euh, et par contre ces résultats vont être très très efficaces en termes de prédiction ça, ça, ça nous donne des outils prédictifs absolument géniaux euh, mais par contre du point de vue de l'explication de l'explicabilité des phénomènes qui sont pointés par ces, par ces modèles on est souvent en reste et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant en termes d'effet sur les SHS, c'est que euh, euh, l'appel qui est fait finalement au SHS de la part des, des, sciences, de enfin, des sciences informatiques, euh, il va être souvent autour de cette question de la transparence, l'explicabilité, l'interprétabilité. Alors bien sûr, il y a des modèles mathématiques qui permettent de faire ça, ou en tout cas prétendent le permettre, euh, sans se rendre compte qu'en fait, ils, a, ils, a, ils a ajoutent une couche d'opacité, une opacité euh, épistémique qui est déjà là. Euh, et la question, c'est, est-ce que nous, on est vraiment en meilleure position que, euh, or je dis, nous, pour les SHS en général, mais est-ce que les SHS sont en meilleure position que les sciences informatiques pour apporter, sinon plus de transparence, du moins plus d'interprétation ou d'explication euh, aux, aux résultats qui sont produits par les par, les, par les, outils, euh, les outils computationnels. Pour moi, c'est encore une question ouverte. Je pense qu'il y, y a une dimension qu'il faut qu'on prenne en compte. On pourrait y revenir tout à l'heure, c'est la dimension de, de théorie de l'esprit, en fait, hein, qui fait défaut quand on, on interagit avec un Système, un système complexe computationnel, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'interagis avec vous, je peux anticiper sur vos comportements à partir de ce que je sais des miens et de ce que je sais des vôtres passés et de mes contemporains. A priori, on fonctionne à peu près tous de la même manière. En plus, on a un système légal avec des lois qui limitent les, les comportements possibles, donc je, je peux cibler à peu près et savoir que vous n'allez pas essayer de me tuer, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, normalement, si tout va bien. Euh, le problème, c'est que quand j'interagis avec un agent computationnel euh, qui va prendre des décisions, qui va faire des propositions euh, d'action, ou qui va même avoir des comportements directs sur des, des, des interactions euh, machiniques avec moi, euh, ben, sa prédiction, je, moi, je ne peux, peux pas savoir sur quelle base elle s'en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas accès ni à la nature ni à la quantité des données auquel, auquel, euh, sur lesquelles il se base pour faire sa prédiction. Je n'ai pas accès non plus à la logique euh, qui... Détermine les, corré les corrélations qu'il a pu établir pour construire sa, sa prédiction. Et à ce titre-là, donc, ce n'est pas simplement une question d'opacité épistémique, c'est-à-dire je ne sais pas quelles sont les règles, c'est que je ne sais même pas quelles sont les méta-règles par lesquelles euh, il est passé pour choisir les données ou déterminer les données qui étaient pertinentes. Et là, on est face à quelque chose qui est sans doute indépassable et sur lequel on, a, on va avoir besoin d'une médiation pour transformer cette opacité en quelque chose de, euh, sinon, euh, transparent. Je pense n'arrivera pas, enfin, le, moi, le projet d'une IA transparente, je ne vois pas comment c'est réalisable, en tout cas, sauf à revenir à l'IA symbolique pure. Euh, et si, si on veut parler d'une IA qui est responsable, en tout cas avec laquelle on peut interagir de manière euh, intelligible, c'est plus une question d'intelligibilité que de transparence, on va avoir besoin de faire tout un travail de, de, de, autour de la définition de ce que c'est que l'interprétation, autour de la définition de ce que c'est que la représentation, autour de la définition de ce que c'est que l'explication ou l'explicabilité, voire la compréhension, qui est encore un autre concept, et sur lequel, finalement, les aspects techniques de transparence, interprétabilité, explicabilité, sont sans doute trop limités. Et là, je pense qu'on a un champ d'exploration de, pour, les, pour, les, pour les SHS qui est assez immense. Voilà, je m'arrête là tout de suite, et je vous remercie pour votre attention. Très bien. Alors, euh, j'espère que vous m'entendiez, que le PowerPoint soit visible correctement à distance aussi. Euh, alors, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je me fais porte-parole d'un travail collectif. Euh, donc, cette communication a été, pré a été pré préparée notamment euh, par euh, Marita Mathiord et moi-même de l'Université de Turin et par Alida Maria Siletti de l'Université de Bari, euh, sous la direction de Rake la House, de l'Université de Bologne, en tant que coordinatrice de ces activités de recherche. Donc nous présentons euh, les premiers résultats euh, issus d'une recherche interdisciplinaire et multilingue qui a été menée dans le, dans le cadre d'une recherche sur les droits, le multilinguisme et les variétés linguistiques en Europe à la une de l'intelligence artificielle. Cette recherche s'inscrit à l'intérieur d'un projet européen Artificial Intelligence for European Integration qui a été dirigé par Umberto Morelli, promu par le Centre d'études européennes de l'Université de Turin et cofinancé par la Commission de l'Union européenne. Donc l'objectif de cette communication est double. Face aux changements déterminés par les technologies émergentes et de rupture euh, dont le rythme d'innovation dépasse celui de l'élaboration de politiques institutionnelles et éducatives, euh, nous euh, allons donc présenter euh, une réflexion euh, sur euh, aussi bien l'impact de liens sur la formation en universitaire en langues étrangères en traduction euh, en France et en Italie, ainsi qu'une réflexion sur l'apport des sciences humaines et sociales à l'implémentation d'un outil d'IA qui était conçu euh, pour une communication institutionnelle multilingue et inclusive. Donc, euh, le projet euh, que l'on va, euh, auquel je fais référence, est le projet multilinguisme et variété linguistique en Europe à la lune de l'intelligence artificielle, qui était justement coordonnée par Keller House, euh, Les résultats que nous présentons pour euh, partager notre réflexion sur l'impact de l'IA sur la formation en langues étrangères en traduction euh, sont issus d'une enquête qui a été menée dans le cadre de ce projet auprès d'une population étudiante francophone et italophone. Euh, alors que le troisième point, euh, donc la réflexion qui porte sur euh, l'apport des sciences humaines et sociales à l'implémentation d'un outil DIA, euh, l'outil IMIMIC, euh, Empowering Multilingual Inclusive Communication de l'École Polytechnique de Turin et de l'Université de Bologne, euh, euh, se fera justement en présentant les euh, caractéristiques euh, principales de ce système et justement euh, ce qui a été euh, au cœur du travail interdisciplinaire qui a été fait à, à, en, en collaboration entre les ingénieurs euh, qui ont élaboré ce système et les linguistes qui ont activement participé aux travaux d'annotation euh, et euh, euh, de euh, modélisation euh, de ce système. Euh, donc l'objectif de la recherche, euh, du projet de recherche euh, sur les droits le multilinguisme, et les variétés linguistiques en Europe à la lune de l'intelligence artificielle est celui de justement de réfléchir aux retombées euh, de l'IA euh, dans ce contexte et notamment euh, de réfléchir à l'impact disruptif de l'IA dans la formation universitaire en langues étrangères en traduction. Donc nous allons nous concentrer notamment sur le volet pédagogique de cette recherche euh, comme comme euh, euh, je disais tout à l'heure, euh, nous avons donc mené une enquête à l'aide euh, de la soumission, de la distribution de deux questionnaires qui ont été adressés à nos participants, euh, italophones et francophones. Un premier questionnaire a été euh, soumis au début... Euh, des formations expérimentales et euh, un deuxième questionnaire a été soumis à la fin euh, justement pour essayer de d'observer de, euh, de, l'évolution des, des perceptions et des usages chez euh, la population étudiante qui a participé étudiante qui a participé à l'enquête euh, donc, le dénominateur commun de ces formations expérimentales en langues étrangères en traduction était celui de mettre les étudiants dans une situation d'interaction avec des outils d'IA de différents types, de traducteurs neuronaux, d'outils de, de transcription euh, de transcription vocale, d'outils de, de plateformes multilingues et euh, d'outils terminologiques euh, en ligne basés sur des, des architectures neuronales. Euh, donc, euh, euh, nous avons donc euh, un nombre euh, de euh, répondants qui euh, se situe euh, qui est de l'ordre de trois trois mille participants, euh, de euh, licence et euh, de masters. Et les filières en sciences humaines et sociales qui ont été intéressées par cette expérimentation sont des filières en langues et littérature étrangère communication interculturelle, traduction, langues étrangères appliquées, mais aussi droit, sciences politiques, management et gestion. Donc des filières en sciences humaines et sociales dans lesquelles l'acquisition la, de compétences linguistiques et traductives est euh, conçue à des fins de professionnalisation de ces formation. Donc, au début euh, de euh, l'expérience, euh, de ces expériences de formation expérimentale en interaction avec des outils d'IA, euh, nous avons essayé d'enregistrer de, euh, les perceptions des étudiants vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que l'intelligence artificielle jouera un rôle important dans votre avenir professionnel Alors, on, on voit bien, euh, si on, on somme euh, les pourcentages en bleu et en rouge euh, sur, euh, sur ce euh, graphique, euh, que euh, 80 environ euh, de nos participants euh, considèrent que l'IA jouera un rôle important euh, dans l'avenir professionnel. Euh, mais, euh nous savons, grâce au constat qui a été fait par les traductologues notamment, euh, qu'un euh, usage établi des technologies ne rime pas avec un usage éveillé euh, de ces instruments. Et donc, euh, les traductologues, euh, notamment euh, les études euh, de Lynn Boker, Rudy Locke, parmi d'autres, qui euh, travaillent donc dans une perspective d'application des études de traduction à la formation du futur traducteur, euh, ont euh, souligné euh, l'importance d'inverser euh, euh, la tendance euh, qui concerne un usage de consultation passive euh, de ces outils de la part des apprenants euh, pour justement euh, encourager une prise de conscience critique vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'usage, vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation de ces instruments. Euh, donc, nous faisons référence notamment au paradigme de la Machine Translation Literacy Instruction de Lynn Boker euh, selon laquelle Training, training could help uh, two users to make better decisions about employing machine translation and to optimize its use. Donc, dans les diapositives suivantes, nous allons voir très rapidement, nous allons comparer très rapidement l'évolution des perceptions positives et négatives enregistrées. Donc, décrivez bien un aspect positif de l'utilisation de l'IA dans l'avenir des langues. Euh, alors, euh, nous voyons que aussi bien euh, au début euh, qu'à euh, qu la fin de, de la formation, la rapidité reste l'élément le plus euh, le plus évoqué par nos participants. Euh, mais on évoque aussi euh, l'utilité euh, de l'IA pour le multilinguisme et l'utilité de l'IA en tant qu'outil d'aide à l'apprentissage des langues. Euh, les pourcentages ne varient pas de, de manière significative. Ce qui est plus intéressant de voir, c'est l'évolution, c'est donc au niveau de l'analyse qualitative des réponses ouvertes fournies par nos participants, euh, qui euh, évolue vers une meilleure prise euh, de conscience, euh, et donc vers une remise à l'échelle des perceptions euh, extrêmement positive qu'il y avait au début de l'expérience, vers une, euh, une, euh, euh, euh, une conception plus réaliste euh, de euh, l'utilité et de l'intérêt que l'IA peut offrir euh, en pour euh, pour le multilinguisme donc faciliter la compréhension du sens général du texte d'origine accéder au sens général si la machine est entraînée de manière ciblée elle pourrait permettre euh, euh, des euh, elle pourrait fournir des mm, mm, un, un support à la traduction assistée par ordinateur ou à l'auto à l'apprentissage d'une langue étrangère donc on voit bien l'évolution qui existe que l'on peut observer du début d'un début dans lequel par exemple certains retours soulignent que l'IA pourra faciliter la communication entre différentes diverses personnes différentes populations ne parlant pas la même langue euh, en ce qui concerne euh, les perceptions positives concernant l'IA comme outil d'aide à l'apprentissage des langues, euh, encore une fois, on a une remise à l'échelle des perceptions. Euh, donc, on comprend bien que euh, ces outils peuvent offrir une utilité bien ciblée. Donc, ils peuvent fournir euh, une utilité en termes d'aide à, à la vérification de la prononciation de mots, euh, d'aide à la consultation d'exemples à contexte, d'aide en tant qu'exercice, outil pour l'autonomie, apprentissage en production écrite, donc en rédaction dans une deuxième langue, par exemple, ou en production orale. Euh, donc, on, on, est, on, on, on prend les distances par rapport aux, aux perceptions initiales qui euh, voyaient euh, ces outils comme, euh, comme euh, percevaient ces outils à la hauteur de, de dictionnaires et donc euh, a priori comme des ressources linguistiques fiables. En ce qui concerne euh, les perceptions euh, négatives, euh, nous avons, euh, euh, selon nos participants, euh, nous avons euh, différents points qui sont évoqués. Donc je vais euh, vous montrer juste rapidement que euh, euh, on observe la réduction d'une de la crainte, disons, pour le dire très rapidement, de, du remplacement de l'humain par la machine, donc de la valorisation, euh, de la euh, dévalorisation des compétences humaines en, en rouge, et euh, qui s'accompagne de l'augmentation des réponses qui soulignent, euh, comme quoi, les traductions automatiques neuronales présentent encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes à euh, corriger. Euh, donc, euh, on souligne après l'expérience de formation l'importance des compétences humaines pour un usage éveillé et euh, efficace des outils d'IA dans le domaine du, euh, des langues et de la traduction. Donc, on souligne l'importance d'une révision de la part de l'humain, des prestations fournies par la machine. Euh, on souligne que, contrairement à l'humain, la machine n'est pas encore capable d'assurer la pertinence au contexte de ses prestations. Et, et euh, on souligne également euh, l'importance de représenter d'une manière équitable les différentes langues au sein des corpus qui sont utilisés pour entraîner ces systèmes et ces moteurs. Euh, en ce qui concerne la perception de fiabilité, on peut voir euh, en gros que euh, euh, on, on considère les prestations fournies par ces outils euh, comme assez fiables. Donc, globalement, on a une perception généralement positive de la fiabilité assurée par ces systèmes, mais en même temps, on souligne la nécessité de euh, vérifier leurs euh, leur prestations euh, et donc la, la centralité des compétences humaines, humaines dans cette interaction avec la machine. Or, en ce qui concerne la présentation euh, du projet euh, de l'outil e est élaboré par l'école polytechnique de l'université de Turin, euh, euh, le, la caractéristique de ce travail repose justement sur l'interdisciplinarité euh, qui euh, qui, a, qui a eu euh, depuis le début euh, de ces travaux entre les euh, ingénieurs de, du polytechnique et les linguistes. Euh, alors euh, hum, on euh, alors on est parti euh, d'un d'un constat euh, euh, qui est lié justement en particulier à un phénomène celui du langage inclusif euh, au sein des textes administratifs institutionnels. Euh, ce constat concerne le manque d'uniformité, euh, voire l'absence euh, de stratégie inclusive dans les documents publiés dans les sites web des universités italiennes notamment. Et donc on, on, cela a justifié la volonté d'aller à la recherche d'un outil puissant détectant a priori les cas de discrimination pour pouvoir les corriger grâce à des critères d'annotation et de reformulation injectés dans les moteurs dans l'outil en amont et réduire un, en réduisant ainsi la phase de post-édition des prestations de la machine, euh, en, en réduisant cette phase à une étape de vérification euh, finale. Euh, donc, hum, donc déjà euh, cette intervention en amont est euh, le premier élément novateur dans l'élaboration de cet outil. Euh, un autre élément est celui euh, un autre élément innova innovateur est celui de l'interchange constant entre l'humain et la machine dans le sens où on, on teste constamment les résultats produits par la machine et on revient sur les critères à injecter en amont pour en améliorer les prestations on considère euh, donc euh, toujours dans un esprit de synthèse j'essaie d'assurer oh, oh, <rire> mon mieux mon mieux euh, alors euh, les euh, l'objectif de cet outil est celui de créer une application euh, qui soit euh, capable de refor de reconnaître des éléments de langage inclusif et non inclusif au sein de ces textes administratifs institutionnels et de les, les reformuler euh, et donc de fonctionner en tant qu'outil euh, d'aide à la rédaction inclusive pour les administrations publiques. Un deuxième élément novateur euh, est celui, euh, concerne la langue de départ euh, sur laquelle ce système a été élaboré. Donc les, euh, les critères euh, qui ont été élaborés pour le fonctionnement de ce système se basent sur la langue italienne, seront suivis, euh, qui seront adaptés aux critères en langue française et en langue espagnole par la suite. Donc, on a un système qui est basé sur euh, une euh, langue romane, euh, donc non pas sur l'anglais, qui généralement est la langue euh, constitue le fondement pour l'élaboration de ce genre de modèle euh, pour la, la réalisation de technologies intelligente. Euh, donc, euh, euh on parle de critères linguistico-discursifs puisque les éléments de langage inclusif sont considérés en prenant en compte euh, comme unité minimale euh, du travail d'annotation et de reformulation, la phrase. Euh, Puisqu'on considère que euh, l'inclusion peut s'opérer dans la langue en usage et ne se limite pas aux caractéristiques morphologiques et morphosyntaxiques d'une langue donnée. Donc c'est euh, notamment, euh, comme euh, Patrick Charodeau la souligner dans ses travaux, dans le discours qui se concrétise, euh, la, euh, la euh, performativité du langage, hein, en fait. Euh, donc, euh, le corpus se comprend, euh, c'est un, un corpus ouvert qui comprend à ce stade 3.600 phrases, euh, qui est constitué de textes qui ont été tirés par les sites de 12 universités italiennes de 5 collectivités locales, euh, par rapport à différents genres de discours administratifs institutionnels, de, parmi lesquels le communiqué de presse est le plus euh, récurrent. Donc, euh, les phases euh, d'élaboration de ces outils ont prévu un prêt, un entraînement du système dans, dans lequel la machine a appris à se spécialiser dans le traitement de la langue administrative, donc de la langue, du langage institutionnel, euh, à partir de modèles préexistants, de modèles linguistiques pré généraux préexistants issus de Wikipédia 2019 et du corpus opus. La deuxième étape a été opérée, la deuxième et la troisième et la quatrième étape que vous voyez euh, sur cette diapositive ont été opérées en, euh, dans le cadre d'une coopération entre linguistes et ingénieurs. Donc, les linguistes ont euh, récupéré les, ont collecté les données pour alimenter ce corpus, ont étiqueté, donc on fait, ont exécuté l'opération d'annotation manuelle de ces données euh, pour justement Apprendre à la machine à identifier, euh, prévoir et reconnaître les éléments de langage inclusif et non inclusif et ensuite les reformuler pour instituer une, une prestation euh, euh, pertinente. Euh, donc euh, on a la quatrième étape consiste euh, la quatrième étape, l'étape de reformulation, est une étape de traduction intralinguistique qui permet au moteur de performer à partir de la reconnaissance euh, de, ces, euh, de ces éléments. Alors, euh, voici l'interface euh, à travers laquelle on a euh, exécuté le travail d'annotation. Oui, oui. Euh, le travail d'annotation. Euh, L'unité de base était la phrase, et on a donc essayé dans chaque phrase de... Euh, euh, de euh, signaler la présence de euh, éléments inclusifs et non inclusifs puisque la reformulation euh, qui est demandée, qui, qui, est, qui est proposée par le linguiste et donc euh, sur laquelle on entraîne le système est une reformulation binaire, c'est-à-dire qui va dans les deux sens. Les portions euh, du discours non inclusif sont reformulées de manière inclusive et vice versa. Euh, et ce, justement, pour entraîner le système à faire une distinction en, entre ces deux typologies de discours, inclusif ou non inclusif, et euh, donc améliorer aussi les résultats de ça, euh, ces résultats prédictifs de reconnaissance et reformulation. Donc voici par exemple euh, comment on, on a euh, euh, quelles sont les reformulations que l'on a injectées dans le système à partir de. Euh euh, du segment non inclusif, les étudiants euh, Sciences Po seraient prêts. Hum. On a proposé euh, justement l'utilisation de noms collectifs comme la communauté étudiante ou la population étudiante. Euh, à partir de, de formulations inclusives déjà présentes dans le texte administratif, on a euh, proposé des formules, des, on, on a euh, inclusives et donc efficaces qui s'appuient donc sur un nom collectif comme population, une synecdote comme euh, une aide de l'État et euh, un mot épicène c'est-à-dire qui ne signale pas euh, d'un point de vue linguistique l'appartenance à son genre ont été euh, reformulés aussi dans le cadre de propositions non inclusives qui ont été signalés en violet dans l'exemple en bas de cette diapositive. Euh, on travaille aussi sur l'identification de syntagmes, de euh, sigles et sur tous les, euh, les éléments du discours qui peuvent être porteurs de stéréotypes euh, liés à des facteurs sociaux, donc non seulement le genre, mais aussi l'âge euh, ou bien euh, euh, la, la présence d'un indicat. Euh, donc, euh, on va vraiment travailler sur euh, la reformulation, la, la reformulation d'éléments du discours euh, qui peuvent être porteurs de stéréotypes euh, discriminatoires. Euh, donc, voilà. Euh, le, la, la réflexion va... Euh, euh, poursuivre euh, dans le cadre d'une euh, d'un travail qui va porter sur la traduction interlinguistique, et donc pour ce faire, les paradigmes et le travail euh, euh, qui sera fait dans le cadre de ce système euh, prévoit une réflexion qui euh, prenne en compte non seulement les spécificités de, de chaque langue, mais aussi les divergences de fonctionnement entre celles-ci, et donc euh, on prévoit l'élaboration de euh, euh, paradigmes, donc de règles, dans pour un langage inclusif qui soit opérationnel pour chaque langue et qui soit donc euh, euh, euh, qui puisse être traité par la machine aussi dans le cadre d'un passage inter, euh, interlinguistique. Euh, euh, donc euh, finalement pour conclure, euh, nous considérons que euh, pour ce qui est de l'impact euh, que l'IA a sur les, la formation en euh, langues étrangères, en traduction, euh, il est important de guider l'apprenant vers l'acquisition d'un savoir. De, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, un savoir qui consiste dans la capacité notamment de distinguer quantité et qualité des données multilingues accessibles. Et en ce qui concerne, et, et ce surtout sur des langues non dominantes comme l'italien et le français, à partir d'utilisation d'outils euh, d'intérêt surtout pour, euh, également pour les institutions euh, qui opèrent dans un cadre euh, multilingue, euh, basées sur euh, des architectures fondées sur des langues autres que l'anglais. Euh, donc, euh, il s'agit effectivement euh, non seulement euh, d'un euh, de l'apport qu'un travail interdisciplinaire concret peut euh, fournir, mais aussi d'un engagement euh, social euh, que l'on peut promouvoir en tant que formateur et formatrice. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.